je vous présente la des ventes qui peut être une interface tactile. Comme vous pouvez le voir, vous avez plusieurs pages de sélection. Il vous suffit de cliquer sur l'image pour sélectionner l'article, d'entrer la quantité. Ici, vous pouvez faire une remise imaginons de 5%. Vous pouvez sélectionner un client, vous pouvez mettre cette vente en attente et ensuite la reprendre c'est une mise en attente illimitée, en cliquant sur Valider. Le client, par exemple, payer 5 euros en espèces et le reste en chèque. Ici, vous avez plusieurs modes de validation.